Ma génération, ma génération, elle génération, vieille, je tombais génération, ah, je tombais. Je tombais ma génération, ma génération, ma je ma génération, ma génération, ma génération, ma génération, ma génération, Allez bien. Des petits on nos problèmes à la recrue On défendait nos idées avec fierté On n'avait pas toujours peur Là on nous a perci avec des rythmiques, des trics Des piques, des, tic -tic, des tic -tic, un peu de cloc personne la peau On a grandi, mûri, et pas de soucis On était jeunes, beaux et fort. On rentrait à l'heure pour conquérir une belle demoiselle. Voulez-vous coucher avec moi, ce soit ma demoiselle. La boîte à déchets était pleine Il n'y avait qu'à s'en débarrasser On triait rien Mais pas de paix Et détient le centre L'amour propre dans toute sa plante La génération L'année ah, 70, 80, 90, c'est plus rien Dans ma génération, à les A ce vers, ça va,